Très bien, merci. Nous allons maintenant revenir à votre problème. Montrez-moi exactement où vous avez mal. J'ai une douleur ici. Est-ce que la douleur est localisée ou va vers d'autres parties du corps? Non, elle est localisée. Est-ce que vous êtes très mal? Mmh, oui, je souffre beaucoup. Euh, si c'est correct, montrez-moi où est votre douleur. 0 signifie pas de douleur et 10 c'est le maximum. Voilà, tenez. Si ah, c'est 10, la douleur est importante. Décrivez votre douleur. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, est-ce que ça brûle Ça serre Ça tord Ou ça tire mmh, C'est comme un couteau. Votre douleur, est-ce que c'est permanent Tout le temps Ou intermittent De temps en temps C'est plutôt intermittent. La douleur est surtout forte le matin. Qu'est-ce qui calme la douleur Elle est moins intense quand je prends de base de monde. Et qu'est-ce qui augmente la douleur docteur. Est-ce que c'est la première fois que vous avez ce symptôme Oui. Est-ce que vous avez consulté pour ce problème Non, vous êtes le premier docteur que je vois pour ça. Et avec cette douleur, est-ce que vous avez d'autres symptômes, comme de la fièvre, des vomissements J'ai seulement des nausées. Euh, D'accord, maintenant, euh, si vous voulez bien, nous allons résumer.